Nouvelle plateforme Airbnb, nouvelle application, nouveaux moyens de rechercher ses logements sur Airbnb. On voit qu'il voilà, y a eu quand même pas mal de changements ces derniers jours. Est-ce que c'est un véritable changement de fond Est-ce que faut en déduire qu'il y a une grosse tendance de fond qui est en train d'arriver Peut-être aussi une autre manière de rechercher les logements et donc du coup est-ce que ça part un impact sur notre référencement hein, sur la plateforme Est-ce que ça part un impact sur tes futures réservations Est-ce que finalement tu vas pas rétrogradé dans les recherches Tu vois, c'est des questions qu'on peut se poser qui sont légitimes. J'en avais parlé sur un précédent live, deux jours avant la sortie officielle d'Airbnb puisque j'en avais parlé donc dans mon morning d'ailleurs c'est quelque chose qui t'intéresse je t'invite à venir tous les mardis matin en live avec moi sur ma chaîne youtube on parle d'actualité immobilière donc bah, j'en avais parlé j'avais déjà un petit peu amorcé le sujet mais là l'idée de cette vidéo et eh bien c'est rentrer beaucoup plus dans le détail investiguer et essayer de comprendre un petit peu quels sont nos enjeux et les intérêts qu'on a à suivre cette nouvelle tendance bien évidemment avant j'ai de balancer le générique mais on se retrouve juste après Alors avant de commencer cette vidéo, eh bien, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à celle-ci tu découvres un petit bouton s'abonner, tu actives la petite clochette qui est juste à côté et comme ça, tu seras notifié à raison de deux fois par semaine d'une vidéo que je publie sur cette chaîne YouTube. Donc moi, je suis Sébastien, je suis un expert immobilier, je fais de l'immobilier depuis vraiment pas mal d'années maintenant, j'ai 46 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a plus de 20 ans maintenant dans différents domaines et c'est vrai que l'immobilier a toujours été pour moi une vraie passion, un vrai coup de cœur et aujourd'hui, c'est ce qui me permet très clairement eh bien, de tirer. 90% de mes revenus proviennent de l'immobilier. Donc, si toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, eh je t'invite déjà d'une part donc, à bien regarder cette chaîne YouTube et puis je t'invite aussi eh bien, à, tout simplement à récupérer deux formations gratuites sur comment te lancer dans l'immobilier en partant de zéro, sans crédit bancaire. Grâce à quoi bah, Grâce à la sous-location professionnelle immobilière et également grâce à la conciergerie d'appartements. Si c'est des sujets qui te passionnent, ou du moins qui éveille ta curiosité, je t'invite tout de suite à regarder dans la partie description, tu verras, je t'ai proposé deux formations gratuites que tu peux récupérer et qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans apport, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides en 30 jours. Donc aujourd'hui, on va revenir justement sur cette euh, annonce et sur la nouvelle version hein, d'ailleurs qui est sortie ces derniers jours de Airbnb cette nouvelle application, puis également la version de leur site web. Et donc, bah, ils annoncent ça comme une grosse réforme, etc. Bon, personnellement, déjà, avant même de rentrer trop, trop dans le détail, j'ai pas le sentiment, si tu veux, que c'est une grosse réforme. Par contre, ça peut peut-être laisser présager eh bien de peut-être une nouvelle manière pour les voyageurs de rechercher, c'est même certain, mais c'est aussi quel est l'impact pour nous eh bien en tant que loire, euh, en tant que hôte, eh bien quel est l'impact sur notre référencement sur la plateforme. Donc juste pour rappel, hein, euh, Airbnb donc, du coup a sorti une nouvelle manière finalement de naviguer sur la plateforme et de rechercher des logements. Avant, tu sélectionnais la ville, tu sélectionnais tes dates, le nombre de voyageurs et tu lançais la recherche. Ce qu'ils se sont aperçus, c'est que bah, suite donc, à la période du Covid, les changements, il y a eu beaucoup de changements dans la manière et eh bien de voyager. Euh, C'est-à-dire qu'auparavant, et notamment il y a des chiffres intéressants sur lesquels ils se sont appuyés, ils se sont aperçus qu'auparavant, bah, avant la période de Covid, eh bien, les 10 destinations les plus populaires représentaient 12% des réservations. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'aujourd'hui, eh finalement, ça ne représente plus que 8%. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que déjà on voit bien qu'il y a une baisse sur les villes populaires sur lesquelles bah, beaucoup de gens aujourd'hui euh, voyageaient. Aujourd'hui, la demande n'est plus la même, du moins le déplacement n'est plus le même pourquoi parce que beaucoup de voyageurs aujourd'hui et ça c'est pareil quasiment une réservation sur deux et de plus d'une semaine aujourd'hui ce qui n'était absolument pas le cas auparavant on était vraiment sur de la courte durée en règle générale c'était plutôt trois nuités. là on est vraiment monté beaucoup plus haut parce qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que les voyageurs en plus peut-être de, voilà, de passer du bon temps de faire du tourisme de découvrir des villes découvrir des lieux sympathiques et eh bien ils en profitent aussi pour faire du télétravail travailler et finalement et eh bien voilà, les habitudes ont changé. Euh, ce qui s'est passé par rapport au Covid, c'est que ça a fait prendre conscience qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde. Euh, on pouvait très bien aller dans des lieux insolites, euh, des lieux, bah, voilà, qu'ils appellent oh, oh My God, hein, euh, donc OMG, donc des lieux qui sont complètement époustouflants. Euh, c'est vrai qu'il y en a plein sur Airbnb, mais on les connaissait pas forcément. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, Brian Chesky, donc le, le PDG de, de Airbnb, a annoncé donc la nouvelle version de cette, de cette plateforme qui permet, eh bien effectivement, aujourd'hui de sélectionner son voyage, non pas par rapport eh bien, à un lieu spécifique mais au contraire par rapport eh bien, à une expérience spécifique que tu, on souhaiterait vivre, est-ce que par exemple on veut aller dans une petite maison, dans la forêt, euh, est-ce qu'on euh, veut avoir une piscine, est-ce qu'on veut être proche de la mer, est-ce qu'on veut être proche d'une station de ski, bref tout un tas de critères, il y a 56 catégories qui, ont été, euh, qui sont préparées, donc il les lance petit à petit et ces différentes catégories vont permettre à un voyageur eh bien, non pas donc, de sélectionner le lieu par rapport, enfin de sélectionner son séjour par rapport au lieu, mais au contraire, de sélectionner le séjour qu'il souhaite par rapport aux dates, bien évidemment, mais tout simplement par rapport à l'expérience qu'il souhaite vivre dans le logement. Donc du coup, ça veut dire que l'approche qui est faite du voyageur n'est plus la même. C'est une tendance qui est en train d'être mise en place et... J'en discute, je, j'en parle régulièrement cette chaîne YouTube. J'en ai parlé aussi sur, les sur mes live emo que je fais le mardi matin. où justement, à mon sens, est-ce qu'on n'est pas vraiment à l'aube d'un changement euh, vraiment important dans le sens où le voyageur aujourd'hui ne cherche plus, et eh bien, à comment dirais-je, à aller dans un lieu parce qu'il a un entretien, il a un rendez-vous professionnel, ou parce qu'il a prévu d'y passer ses vacances. En fait, il va plutôt sélectionner euh, donc une expérience qui veut vivre quelque chose qui, qui, qui éveille chez lui sa curiosité. Mais finalement, peu importe où c'est. D'accord Et en plus de ça, du coup, c'est la deuxième fonctionnalité qu'a activée Airbnb sur, son, euh, sur sa plateforme. Eh bien, ils ont activé aussi la possibilité de splitter tout simplement son séjour. Qu'est-ce que ça veut dire par là Qu'est-ce que je veux dire par là Tout simplement, c'est vous allez dans un lieu. OK, donc vous avez repéré, euh, donc je sais pas, vous êtes dans la forêt, par exemple, vous voulez passer un moment euh, dans la forêt. Vous avez donc une date de début et euh, donc une date de fin. Eh bien, Airbnb va vous proposer non pas un seul logement, mais peut-être deux logements parce qu'ils vont partir du principe que peut-être et ils se sont aussi aperçus que le voyageur va peut-être vouloir rester un endroit peut-être pendant une semaine, s'il reste qu'un jour et l'autre semaine, il va le passer dans un autre logement donc aujourd'hui, ce qui se passe, eh bien tout simplement c'est que euh, le, la, la plateforme ne va pas vous présenter qu'un euh, qu seul logement, ils vont vous présenter plus, par exemple deux logements qui pourraient correspondre par exemple d'une date à une date et d'une autre date à une autre date, tout simplement en confondant donc, les différents calendriers des différentes annonces et donc bien évidemment peut-être qu'un logement est disponible de telle date à telle date, mais ne l'était pas de la date initiale à la date finale. » Et du coup, le gros avantage pour nous en tant que host, c'est que, bah, si ça se trouve, euh, on aurait, on serait pas ressorti, hein, dans les critères de recherche. Imaginons la personne veut réserve, réserver pour 15 jours et que vous, vos votre logement n'était pas disponible, par exemple, la deuxième semaine. Eh bien, votre logement, votre logement ressortira quand même, eh bien, dans le moteur, ressortira dans la recherche parce qu'ils vont considérer que peut-être, eh bien, vous pourriez, le voyageur pourrait passer la première semaine dans un logement qui est disponible et peut-être, ou dans votre logement, pardon, dans votre logement qui est disponible. Et la deuxième semaine, vu que votre logement n'est pas disponible, et eh bien au contraire proposer un autre logement donc vous voyez que euh, on est alors ça je trouve ça plutôt bien ça peut permettre de mettre des annonces en avant mais ce qu'il faut aussi en déduire c'est que c'est que très clairement aujourd'hui le voyageur qui vient dans votre logement ne viendra pas forcément parce qu'il a sélectionné votre lieu vous comprenez en fait le, la, la démarche derrière la démarche c'est je vais venir dans votre lieu parce que derrière, j'y attends quelque chose de particulier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez absolument performer sur Airbnb, avoir des résultats juste époustouflants et largement au-dessus que vos, vos concurrents, il va falloir que vous soyez imaginatif, parce que votre logement ne va pas être choisi entre guillemets par hasard. Je vois par exemple, euh, j'ai un de mes élèves que j'accompagne dans le cadre de mes formations, et il a lancé un appartement. Et je lui ai dit, tu vois, là pour moi, tu pas été au bout des choses. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a lancé un appartement qui était dans une ancienne école, donc il a complètement rénové, qu'il a réhabilité, redécoré, etc. Donc je trouve ça très très bien. Il lui a même donné, je crois, le, le nom de l'appartement, il lui a donné le nom, je crois, la petite école ou le petit écolier, quelque chose comme ça. Donc moi je trouvais ça très bien et du coup quand j'ai vu ça je m'attendais à quand j'allais sur l'annonce à trouver des des choses en rapport avec avec avec l'école peut-être des des tableaux peut-être des crayons euh, peut-être je sais pas une calculatrice euh, etc etc et je dis tu vois c'est dommage parce que finalement quand on voit le logement bah en fait il y a rien qui se dégage il n'y a pas de il y a pas de il y a pas de sensation particulière dans ce logement il n'y a pas il y a pas de Comment je pourrais dire ça Il n'y a, a rien qui, bah, qui se dégage. Il n'y a pas une âme qui se dégage cet appartement. C'est un appartement standard, classique, comme tes concurrents. Et on n'y trouve rien de spécial. Alors qu'à mon sens, quand on clique dessus... Quand on clique sur un appartement, on devrait justement trouver peut-être des choses en rapport. Tu vois, c'est ce que je dis. Tu pourrais très bien pousser un petit peu le, le comment dirais-je l'amusement par rapport à ça. Eh bien, tout simplement, par exemple, la, la, la boîte à clé, bah, faire imaginer aux voyageurs de résoudre une équation pour que cette équation, eh bien, permette de donner le code d'accès, au, au, comment dirais-je, au logement. Mais tout pourrait être imaginé comme ça. Et du coup, ça ferait que... Même un autre exemple que je vais donner aussi, je dis par exemple le livret d'accueil pourrait très bien être un ancien cahier de classe d'un écolier écrit à la main, tu vois, euh, avec des petits carreaux, etc., comme, comme à l'école. Et l'idée, si tu veux, en faisant ça, c'est que le voyageur vive une expérience particulière. Et je peux t'assurer que même en termes de retour client, le client généralement est beaucoup plus... Euh, va te donner plus facilement la notation 5 étoiles, va plus facilement recommander ton logement, parce que derrière, il y aura une âme, il y a quelque chose de spécial qui s'est dégagé dans ton logement. Et en plus, ça ne nécessite pas des, des, des gros, euh, des grosses améliorations, ça ne nécessite pas des gros investissements. Parce que je vois, on pose souvent la question, on me dit ouais, « Sébastien, tu nous parles beaucoup d'expérience, création d'expérience, euh, créer sa romantique room, etc. Mais euh, bah OK, quand on est un investisseur, parce qu'on peut faire les travaux, on, peut, on a les moyens pour le faire, puis c'est notre logement. » Mais en sous-location, comment on peut faire ben, En sous-location, c'est pareil. Bien évidemment, vous n'allez pas abattre des murs, qu'on soit très clair, mais vous pouvez apporter des améliorations. Vous pouvez rajouter des éléments dans le logement avec un câblage spécifique, toujours anticiper aussi le jour où peut-être vous partirez et que du coup, il faudra peut-être remettre ça dans l'état initial. Donc, essayez toujours de l'imaginer. Mais à partir du moment où vous ne changez pas de manière structurelle le logement Personne ne pourra, pour, pourra vous reprocher quoi que ce soit. Vous faites ce que, veux, ce que vous voulez dans le logement. Un locataire fait ce qu'il veut dans le logement. C'est plus à la sortie où là, effectivement, il peut avoir la, la, la caution qui peut être retirée ou une partie de la caution. ou voilà. voilà. C'est des choses comme ça qui risquent peut-être de se passer. Mais comprenez bien que vous, à la base, vous êtes là pour faire un business. Donc, il faut mettre le paquet. Et là, quand on parle de décoration, je suis désolé, mais là, c'est vraiment très simple, ça ne va, va pas nécessiter un budget de malade, mais par contre, l'expérience, encore une fois, du client ne sera plus du tout la même. Il va pas voir votre logement de la même manière qu'il va voir un autre logement, vous comprenez Et donc, vous sortez du lot. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, bah, voilà, moi j'ai lancé une formation sur l'expérience, expérience hein, Formula, une formation justement qui vous apprend à faire ce genre de choses. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bah, je vous invite à récupérer une formation gratuite. Je, je, je précise bien dans la partie description, vous verrez, il y a une petite formation gratuite que je vous ai préparée, qui dure, je crois, trois quarts d'heure, où je vous explique justement qu'est-ce que vous devez faire avec des chiffres euh, à la clé, hein, que vous puissiez bien voir que avant, après, euh, avant, voilà ce que j'ai fait, après, une fois que j'ai fait l'expérience. Voilà les résultats. Et ça, ça devrait normalement vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans votre démarche, euh, comment dirais-je, d'entrepreneur de, Airbnb, quoi, euh, d'investisseur IMO, mais à vocation, euh, donc, Airbnb. Voilà un petit peu ce qu'on avait pu voir. Alors ils ont annoncé aussi, eh bien, euh, donc la, leur air cover, comme qu'aujourd'hui, eh bien, ils remboursaient les clients si le client euh, n'avait pas satisfaction totale du logement ou que s'il y avait ne serait-ce qu'un point dans le logement qui ne correspondait pas exactement à l'annonce, et eh bien, ils relogeaient le, le, le locataire. Donc ça, c'est la partie noire, on va dire, pour les propriétaires. Hein, je vous le dis très clairement. Mais j'en avais déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Donc je vous invite à, à regarder les précédentes vidéos où justement, bah, pour nous, ça c'est pas les bonnes nouvelles. Mais j'ai envie de vous dire, c'est ce qui se pratiquait aussi déjà un petit peu partout. Hein notamment Booking, le pratiquait depuis très longtemps. ça Donc ils il relogaient le locataire ou ils remboursaient tout simplement à vos frais. Hein. Donc, euh, donc ça, on va dire, bah, ils se sont alignés tout simplement au marché. Donc ce n'est pas une, une innovation particulière pour les locataires. Par contre, pour nous, bah, c'est vrai que euh, ça, ça se complique parce qu'aujourd'hui, clairement, le locataire, il est roi. Mais encore une fois... Si derrière, vous êtes irréprochable que la location elle est parfaite, normalement, il n'y aura jamais de problème. Peut-être une fois de temps en temps, mais il n'y en aura jamais. Mais effectivement, si ce n'est pas parfait. Si vous êtes noyé dans le marché, que euh, vous pratiquez des prix euh, peut-être au-delà du prix qui est le prix marché, ça va se ressentir. Le voyageur va dire « Attends, euh, là j'ai payé cher, j'en ai pas pour mon argent, j'aurais très bien pu louer un autre appartement ». Vous savez, hein, on le sait tous, on a toujours pour son argent. Euh, ça c'est ma grand-mère qui le disait et elle avait raison. On en a toujours pour son argent. Et ça, le locataire le sait. Donc c'est à vous de créer la différence. Voilà, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, laissez le gros pouce bleu si celle-ci, clairement, elle vous a plu. Euh, bah Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Excellente journée. à très bientôt. Ciao, ciao.